Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Content de vous retrouver après cette phase de, de confinement et pour une nouvelle visite d'appartement, les activités reprennent. Faites-vous cette double erreur en tant qu'investisseur quand vous souhaitez investir dans une grande ville C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec euh, et ben un appartement que je vais pouvoir enfin vous montrer, euh, qui va étayer mon propos. Si vous avez le projet d'investir, que ce soit pour améliorer votre retraite, préparer l'avenir, transmettre peut-être un jour à vos enfants, eh c'est une excellente chose. Et vous pouvez souhaiter euh, de la sécurité également en investissant dans une grande ville. Alors, ben, mes clients investisseurs, donc en l'occurrence à Lyon, euh, me sollicitent et ce sont typiquement euh, le, le, des, des chefs d'entreprise, des cadres salariés, des indépendants, des expatriés, des gens qui gagnent euh, leur vie correctement, qui aiment leur travail et qui ne veulent pas dire adieu à leur patron, puisqu'ils le sont parfois eux-mêmes, mais qui souhaitent juste ben, voilà, euh, placer leur argent, le réfugier, puisqu'en ces temps de crise, ça peut être utile d'aller dans la pierre, euh, préparer l'avenir et être moins dépendant à l'avenir de leur activité. C'est typiquement le genre d'objectif que poursuivent les clients qui investissent à Lyon par mon biais. Si vous souhaitez investir et que vous souhaitez de la rentabilité, et c'est tout à fait légitime et même simple de chercher de la rentabilité, une première erreur c'est de chercher une rentabilité qui est juste impossible dans une grande ville puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Une ville comme Lyon et les grandes villes font toujours l'objet d'une forte demande, y compris dans ce contexte dont je peux vous parler plus en détail. Et donc les prix sont élevés. Donc qui dit prix d'achat élevé dit rentabilité obérée ou amoindrie ou, voilà, ou, ou, ou pas démesurée, pas exponentielle. Donc vous ne pourrez pas avoir la sécurité d'une grande ville et le fait de louer même dans des temps compliqués et avoir une rentabilité qui vous permet de dégager un cash flow, un bénéfice mensuel de, de manière à payer toutes vos charges taxes. Donc ça reste l'exception. Et j'ai ma part dans cette demande démesurée, puisque j'ai pu faire des vidéos sur du cash flow positif à Lyon, ce qui était vrai, je, je dis les chiffres qui se passent, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui en 2020, où les prix d'achat ont augmenté de manière inexplicable, même selon tous mes confrères agents immobiliers, et même moi-même, je vois les prix qui augmentent chaque jour. Et donc, bah, il n'est plus possible aujourd'hui en 2020 d'avoir un cash flow positif, et d'acheter dans une grande ville comme à Lyon pour euh, avoir sa liberté, euh, son indépendance financière, et il est à son patron, ce n'est plus possible. Donc c'est la première erreur, vouloir acheter dans une grande ville avec une rentabilité qui est euh, bah juste impossible à trouver. Et la deuxième erreur qui se cumule à la première et que je remarque souvent, c'est qu'en plus de vouloir investir dans une grande ville avec une rentabilité démesurée, vous allez pouvoir souhaiter investir dans un quartier premium. L'hypercentre, euh, le quartier économique où il y a des sièges d'entreprise, non loin de la gare où il y a du flux dans un quartier touristique, donc c'est-à-dire là où les, les prix sont encore les plus élevés. Donc vous êtes déjà dans une, dans une zone géographique en France où les prix sont élevés, les métropoles. Si en plus vous visez les meilleurs quartiers dans ces, dans ces métropoles, vous, vous augmentez vos chances de ne pas avoir de rentabilité puisque les prix sont encore plus élevés et l'offre est encore plus rare. L'offre est au compte goutte donc ça, ça se vend en quelques heures. Ici, c'est un bon exemple puisque nous sommes dans un quartier... Excentré dans Lyon Intramuros avec des, des prix raisonnables typiquement cet appartement quand je l'ai trouvé j'ai contacté l'investisseur euh, bonjour à toi Benjamin il, on a échangé quelques mots euh, par téléphone il m'a dit je prends voilà également comment ça se passe c'est à dire qu'il n'y a pas de visite plus exactement Benjamin est venu visiter après la signature du compromis une fois que les choses étaient engagées mais c'est aussi ça qu'il faut que vous ayez en tête c'est que votre réactivité doit être immédiate, instantanée si vous souhaitez étudier toutes les choses de, dans tous les sens et voir si les chiffres colle bien à ce que vous avez pu voir sur YouTube en termes de rentabilité, de cash-flow, d'autofinancement. De, de, Le bien se vend pendant que vous êtes en train de faire vos calculs. C'est l'autre euh, chose qu'il faut que vous ayez en tête. Donc voilà, si je résume, ayez une des critères des attentes de rentabilité en adéquation avec la réalité du marché, Plutôt avec des objectifs long terme, euh, retraite, transmission de patrimoine, euh, euh, diversification de vos placements dans l'ancien, euh, euh, non-imposition avec le statut à ou en SCI à Donc ça, c'est des objectifs qu'on peut tenir. Et deuxième point, soyez ouvert et souple sur vos critères avec le fait d'investir dans des quartiers euh, excentrés. Et là, il faut que vous ayez totale confiance. En l'occurrence, à l'expert, au chasseur d'appartements, à l'agent immobilier, parce que ça requiert un haut degré de confiance, mais ayez cette, cette, de, cette lucidité de vous dire le l'agent immobilier qui fait ça depuis des années connaît mieux le marché que moi, et s'il me dit qu'à cet endroit ça va se louer à tel montant, je, à telle fourchette de montant, je pars sur le principe que c'est OK. Voilà pour les solutions qui peuvent se poser à ces deux erreurs que je vois 80% du temps et qui rendent impossible votre projet. J'espère que ça vous a éclairé. Euh, en complément, vous êtes libre de télécharger un guide PDF. J'ai fait ces 7 conseils en immobilier valables même en temps de crise, donc que vous souhaitiez acheter, vendre, investir en locatif. C'est du bon sens en fait. Hein. Cette, ce contexte nous invite à revenir à des choses plus terre à terre et pragmatiques. Et en l'occurrence, ces dernières paroles. Donc sur ce contexte post confinement, les choses à Lyon semblent aller de manière normale. Agent immobilier entrepreneurs pour les travaux, décoratrices d'intérieur, diagnostiqueurs, agences qui mettent en place des locataires, tous du terrain, et moi-même y compris mes investisseurs me relancent, semblent indiquer que les choses reprennent leur cours normalement. C'est ça le bénéfice que vous avez dans une grande ville comme à Lyon, c'est cette sécurité, cette sérénité, et surtout pas un cash flow positif de plusieurs centaines d'euros par mois qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'existe pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à télécharger le guide, à vous abonner à la chaîne pour les prochains appartements que je vais enfin pouvoir vous montrer. A bientôt